On se retrouve sur mon TikTok où on peut d'ailleurs constater que je n'ai qu'un seul abonné. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, ce sont les 8 petites vues que j'ai sur ma vidéo ici et qu'on va essayer de booster avec l'application TikTok. Une fois sur l'appli, tout ce qu'on a à faire, c'est de voir les posts TikTok de notre choix comme ceci. Et une fois que c'est fait, on ferme juste TikTok et on retourne à TikTok qui nous gratifie de nos points comme là. Donc on fait ça autant de fois qu'on veut pour avoir assez de pot et finalement lancer notre propre campagne en appuyant sur le bouton plus. Et là on renseigne l'URL de la vidéo à booster et cette URL on la prend sur TikTok en ouvrant la vidéo cible. Puis sur les trois petits points on choisit de copier le lien. C'est bon. Ici si on choisit le prix que recevront ceux qui verront la vidéo. Je te conseille un Comme tout le monde et plus si tu veux que les vues arrivent plus vite. Donc on va en mettre 2 et demander 5 vues. Dommage pour nous, pas assez de points, donc on va réduire le prix. Ok. Donc la campagne est lancée, et on peut déjà aller sur TikTok, redémarrer l'appli et constater que nos 5 petites nouvelles vues sont arrivées sans souci. Ah, et au fait, petit bonus, sur TikTok en consultant ton profil et en cliquant sur My Team, tu pourras avoir un code promo à partager pour avoir plus de points.